Si je vous parle de buanderie scandinave, ça ne vous dit rien à mon avis. Par contre, ce que je vais vous montrer là, ça va vous donner très certainement envie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, la buanderie, la buanderie sur 1m20, j'en parle un peu partout, j'en parle dans les blogs, sur notre blog, etc. J'adore ce genre de choses parce que c'est nouveau et ça change tout ce qu'on a toujours connu, effectivement, alors Asco, la marque est extrêmement connue, c'est une marque mondiale, Vous savez qu'en Belgique, on ne connaît pas trop, alors il faut bien savoir que la Belgique, c'est vraiment tout petit et que Pasco est une marque vraiment mondiale extrêmement réputée. C'est du très haut de gamme et c'est vraiment de très très bons produits. On a déjà fait des vidéos, hein, donc ça vous retrouverez sur la chaîne. Mais ici, je voulais vous montrer parce qu'ils ont créé la buanderie Pasco sur 1m20 de large. Alors qu'on soit tout à fait, je vais vous expliquer, alors pas chaque électroménager, mais l'idée de la buanderie. D'abord, 1 2 3 quatre produits différents. OK, c'est séparé. Vous n'êtes pas obligé, ils ne sont pas attachés. C'est donc, ça va acheter des choses totalement, séparément. On commence en bas par le lave-linge, un lave-linge traditionnel. OK, ça, on vous expliquera tout ça en magasin. On a des vidéos qui expliquent ceci. Mais au dessus, vous avez tout d'abord un accessoire ici. Vous avez en fait vraiment le kit qui sert à maintenir le sèche-linge sur le lave-linge. OK, ça tient les deux. Très pratique. Sèche-linge, évidemment ici, condensation, pompe à chaleur. Mais ils ont été un peu plus loin qualité, ils se dit, ben, si on a un accessoire, autant qu'il soit aménageable, hyper pratique, on peut poser la manne, etc., on peut mettre des petites pièces détachées, etc. à l'intérieur. Donc ici, le séchage est vraiment clipsé à l'intérieur de ceci. Donc vous avez une colonne, Donc je suis à 1m82, vous voyez un peu la, la, la taille de ceci. Okay donc vous avez vraiment une très très belle colonne de lavage. Alors on pourrait déjà se contenter de ça ce qui est déjà extraordinaire. Mais ceux qui veulent plus, ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez, alors c'est un, un article que j'ai déjà parlé il y a presque deux ans, je pense, sur la chaîne également, c'est une cabine de séchage. Alors, dans nos contrées, on n'a pas encore fort l'habitude, Ok, mais croyez-moi bien, pour moi, c'est un avenir merveilleux, ce genre de choses. Une cabine de séchage, c'est l'équivalent, dans votre jardin, d'avoir 16 mètres de fil. Vous voyez le fil où on met séché C'est l'avoir ici. Alors, ça sert à quoi est-ce que ça remplace le sèche Non, c'est un complément au sèche Vous savez sécher les chaussures, les écharpes, mettre sécher les manteaux, les vêtements, les bottes. En fait, tout ce qui est séchage délicat, l'air passe par en dessous, est évacué par au-dessus. Petit rappel, il faut impérativement avoir une évacuation d'air vers le haut. Donc, ça s'installe effectivement. Mais imaginez, vous avez une cabine de séchage. C'est rapide, c'est facile. Votre manteau, il rentre un peu, un peu mouillé. Vous le mettez dedans, okay, et avant de repartir, il est sec le pur plaisir, ainsi que les baskets, les affaires de sport, etc., pourraient effectivement rentrer dans cette fameuse cabine de séchage. C'est simple. Alors, c'est scandinave, oui, parce que apparemment, dans la plupart des chalets, etc., des maisons, ils ont souvent ce genre de cabine. Si on rentre mouillé la neige, etc., on le met à l'intérieur et ça sèche. Et ça sèche extrêmement vite. Et vous n'avez pas, même le, le drap de lit, par exemple, vous n'avez pas le risque d'un sèche que la boule se crée. Donc, en fait, ils sont venus vraiment coupler un complément entre un sèche-linge traditionnel, qui est très très bien, et une cabine de séchage. Donc, Asco réinvente véritablement la buanderie sur 1,20 m de large par presque 1,90 m de haut. C'est rapide, c'est facile, c'est facile à installer et on peut installer ça par petites pièces. Mais évidemment, d'abord, ici le trio et si on a envie. Voilà, vous avez vraiment maintenant un pied dans la modernité électroménager ça peut paraître rien mais dans l'usage de tous les jours vu le temps des fois qu'on passe à faire des lessives ceci peut vous faire gagner énormément de temps et surtout en confort d'utilisation. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée effectivement exclusivement à la buanderie Asco Inspired by Scandinavia, Scandinavia Et donc vous avez vraiment des, des nouveautés qui sont, qui sont mises à votre disposition. N'hésitez pas à passer nous voir en magasin, demander les conseils de nos experts. Vous me croiserez également. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. Évidemment, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, également TikTok. Et oui, on vous inspire. Les filles ici avec qui je bosse, une super équipe, vous fait plein de recettes et vous avez vraiment découvrir nos électroménagers à l'utilisation. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao